Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment annuler le paiement automatique sur Paypal. Donc, Ce que nous allons faire, c'est que si vous avez par exemple eu à activer le paiement automatique pour votre, sur votre compte de Paypal, vous pouvez l'annuler en n'importe quel moment et gratuitement. Donc, je vais vous montrer comment le faire et nous allons le faire tout de suite. Donc, la première chose que vous allez faire, c'est aller sur Google, chercher Paypal et ensuite vous allez euh, cliquer sur le site web officiel de Paypal et après, il sera tout simplement question de se connecter à son compte. À ce niveau, vous allez tout simplement pointer le curseur sur votre nom ou le nom de votre entreprise qui se trouve à droite de votre compte Paypal et cliquer sur « Paramètres du compte ». Et la page va vous rediriger vers euh, un espace où vous allez cliquer sur « Paiement sur site marchand » et vous allez voir les différentes options. Donc là, je peux voir l'option « Mes paiements préautorisés ». Donc, je clique sur « Mettre à jour ». Et bon, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça va peut-être vous rechercher dans cette page-ci. Et vous allez cliquer sur mes paiements préautorisés. Et vous allez voir tous les, les modes de paiement que vous avez activés. Donc, euh, d'habitude, si c'est actif, ça veut dire que euh, la compagnie a le droit de faire un paiement automatique sur votre compte. Si c'est inactif, ça veut dire que vous avez eu à désactiver le paiement automatique. Donc, dans mon cas, par exemple, je souhaiterais euh, désactiver le paiement automatique pour de suite donc je vais cliquer là dessus et je vais venir ici je vais cliquer sur annuler et ils vont me demander est ce que je veux vraiment annuler je vais cliquer oui annuler le paiement prix de et je vais cliquer sur terminer donc là quand vous aurez terminé euh, tout est fait donc euh, tout de suite ne pourrait plus par exemple couper, euh, faire un paiement automatique sur mon compte de paypal donc j'espère que ça va vous aider si ça, si c'est le cas je vous laisse je vous invite à me laisser euh, un message en commentaire ou de cliquer sur j'aime ou partager. Passez une excellente fin de journée et portez-vous bien. Bye.